Bonjour. aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet tabou alors non ce n'est pas la vulve et non ce n'est pas l'argent 1er novembre ce sera sur la mort alors pourquoi j'avais envie de vous en parler parce que je pense que la mort euh, est un sujet qui à la fois au sein des collectifs, au sein des individus, dans les familles euh, et dans une période post-Covid ou encore dedans, on sait pas très bien, euh, est, est, un, est une thématique qui devrait pouvoir être davantage déployée, euh, abordée, euh, détabouisée. Euh, je le vois comme étant une nécessité, comme étant un bout du chemin, un bout du cycle. C'est parce que des choses meurent que des choses vivent. Ces deux polarités. Et je me demande souvent si c'était ma dernière semaine à vivre sur Terre, qu'est-ce que je ferais autrement Il euh, y a un livre comme ça qui, qui dit euh, Ta vie commence, ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une, un truc du genre. Euh, intégrer davantage la mort dans sa vie, c'est euh, hyper vivant. Euh, alors, quoi dire bah Déjà, dans mon parcours personnel, euh, j'ai eu un papa qui me parlait de la mort à tout bout de champ et une maman qui en a euh, toujours très peur. Euh, quand mes enfants étaient petits, ils me posaient pas mal de questions vers 5 ans, euh, ils me posaient pas mal de questions sur la mort et j'avais acheté plusieurs bouquins. Ma mère avait retiré les bouquins de la bibliothèque euh, parce que pour elle, c'était trop... Ouais, on ne pouvait pas parler de ça, euh, c'était trop glauque. Euh... Et mon fils, je me souviens qu'il a été apaisé le jour où il a dit « Eh bien voilà, je sais ce qu'on va faire. Euh, comme notre corps redevient poussière et qui va dans la terre, eh bien on va faire des briques. Et donc le premier qui meurt, les autres le transforment en brique et le mettent dans un espace. Et on garde tous les espaces autour de la brique. Et au fur et à mesure que les gens de la famille meurent, bah, ça devient un mur. Et il était tout apaisé. On était, on était dans le lit, on était, on était tous dans le lit à ce moment-là quand il était en train de raconter ça. Et, euh, et c'était sa manière à lui de trouver une solution qui était apaisante, calme. On se retrouve tous au même endroit euh, et on forme un mur. Euh, ensuite, plus tard, euh, vers, euh, vers euh, mes 40 ans, mon père est décédé. Et euh, j'étais dans ses bras quand il est mort. Et. Il était euh, sous morphine, euh, sous euh, plusieurs euh, trucs qui, qui l'ont aidé à avoir une, une mort plus, plus douce. Ce n'était pas une euthanasie, mais de toute façon, il n'était il était plus là. Et quelques jours avant, euh, on avait été avec mes enfants le voir, euh, et ma fille avait écrit « Papy » sur un, un post-it en forme de cœur, « Papy, j'espère que tu mourras dans la joie. » Et ça fait assez écho chez moi à comment est-ce qu'on peut quitter ce monde en étant paisible. Et je crois que ça se travaille toute la vie et que ça passe par le lâcher prise, par le laisser être, par l'acceptation. Euh, et notamment en mettant euh, de la conscience sur euh, comment je m'endors. Alors moi je suis vraiment la championne inverse, parce que je m'endors en deux coups de cuillère à peau, en dix secondes je dors, donc euh, mettre de la conscience là-dessus euh, c'est trop tard, je suis déjà partie. Mais euh, je pense que le lâcher prise permet au fur et à mesure de pouvoir être dans l'acceptation que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à vivre, que la mission est accomplie et que le temps est là. Et évidemment, il y a des situations euh, qui sont euh, beaucoup plus faciles à accepter que d'autres. Il y a des morts euh, qui sont... qui n'ont même pas de mots. Euh, quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. Quand on perd un parent, on devient orphelin. Quand on perd... Euh, un compagnon on devient veuf veuve et il n'y a, y a pas de mots quand on perd un enfant c'est fou de se dire que c'est innommable bon euh, et dernièrement euh, la mort comment est ce qu'on l'intègre dans la vie comment est ce qu'on lâche euh, comment est ce que l'automne invite à à la fois euh, se retourner sur euh, l'été pour voir toutes les récoltes et en même temps lâcher sur euh, ce que l'hiver va amener et donc pouvoir rentrer dans ce vide fertile qu'est-ce que vous voudriez lâcher pour cet hiver en tant qu'individu et aussi dans votre collectif qu'est-ce qui serait bon de pouvoir euh, déposer, de comme un vieux vêtement qui a bien servi, merci à lui, et on peut faire autrement. Euh, C'est comme ça que je trouve que réintégrer la mort dans, nos, dans le cycle de la vie est, est une des manières de, de, de pouvoir prendre soin aussi de cette thématique dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo qui est l'effondrement. Et que la finitude des choses, la, la séparation, la, le, les limites aussi qu'on peut se donner, ça je veux plus, ce sont des morts. Et, et voilà, et je trouve que ça rend vachement vivant. A bientôt.